Maintenant, nous passons à la partie vidéo. Moi, normalement, quand je vais chercher, par exemple, euh, des choses sur... Euh, moi, je me réfère euh, souvent à, au côté vidéo. Et là, c'est les 152 vidéos, elles sont toutes là. Toutes les vidéos sont là. Bien entendu, si vous êtes, par exemple, à la recherche de comment faire des vidéos, de très belles vidéos qui rapportent, vous ne pouvez pas trouver le résultat qui s'affiche ici sur Youtube, ni sur Google. Il faut se le dire. Ok Alors, si vous allez par exemple de ce côté-là, vous avez l'affichage de toutes les miniatures de Youtube lui-même. Et je vous assure, vous pouvez aller chercher par exemple euh, Ici euh, Olivier Juprenne sur YouTube vous n'allez pas euh, retrouver la même euh, le même classement comme ici parce que là vous êtes uniquement et simplement chez Olivier Juprenne debout bout tout ce qu'il a dans le ventre c'est son, son c'est sa caverne d'Anibaba, tout est là parce que Bon, si vous êtes par exemple sur sur sur YouTube, vous, euh, vous, vous, on va pas vous euh, afficher euh, musique électro pour danser qui bouge, euh, comment euh, comment mon, euh, monter une vidéo avec euh, un première, etc., etc etc tout ce que vous avez là, c'est 152 vidéos là voilà. Donc euh, c'est c'est une grande c'est un grand conseil que je vous donne ici. Euh, n'allez pas toujours chercher sur YouTube, euh, parce que vous n'allez pas recevoir la réponse à votre question. Euh, vous cherchez, par exemple, euh, voilà comment faire des vidéos. Si vous tombez sur euh, Giprel, vous savez qu il est dans la stratégie vidéo, et si vous n'entrez pas, euh, si vous entrez seulement par, par YouTube... Vous allez trouver, bien, bien entendu, pour puis vous allez en trouver d'autres. Et là, c'est là où on se mélange un peu les pâtes, et on s'éparpille, on ne fait rien de sa journée. Et on nous, par exemple, nous une taxe de procrastiner. Alors que, normalement, c'est provoqué justement par ce mélange, cette salade qui se trouve dans les classements que ce soit sur, pour les sites de google ou pour euh, les vidéos de youtube euh, <coughs> choisissez un, un gars choisissez n'importe qui et puis entrez dans ces vidéos et vous n'allez plus en ressortir vous allez tirer le maximum de ce qu'il dit et seulement lui Bien entendu, au bout de la troisième vidéo que vous voyez, vous allez savoir que est-ce qu'il est costaud ou pas. Si vous trouvez qu'il n'est pas costaud, vous le quittez et vous allez sur quelqu'un d'autre et vous allez revenir ici sur sur sur cette partie vidéo et, et vous allez commencer à regarder tout tout, tout ok Parce que là, euh, si je ne me trompe, voilà vous avez une technique extraordinaire, c'est que vous avez ici les 152 vidéos d'Olivier Giprel, vous pouvez bien entendu regarder la miniature et lire le titre, et puis à cliquer, et, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous siphonnez carrément toutes les connaissances d'Olivier Juprel, et c'est très bien. Ou bien, bon, si vous, êtes, vous ne voulez pas chercher, si vous voulez regarder tout ça, c'est « Tout regarder ». Bon, je vais essayer de, de vous le montrer. Alors, clic droit, nouvelle fenêtre. Et, voilà. Là, je suis sur, euh, malheureusement, je suis sur une um, publicité. OK. Mais Olivier Juprel, il va apparaître là. Voilà, ça c'est son truc, là. Bon, on va essayer de sauter un peu. Allez. Là, il parle de musique électro et dans, euh, pour danse qui bouge. Mais, ce qui est très bien, je vais arrêter parce que, bon, euh, ok, je vais arrêter la vidéo. Et puis, vous avez cette cette, cette colonne. Et là, c'est les 152 vidéos dont je, je vous ai parlé. Si vous appuyez sur, euh, voilà, euh, vous activez la vidéo, et qu'elle passe, automatiquement la suivante arrive. Et ainsi de suite. Et puis la suivante, la, et, et la suivante, et la suivante, et la suivante jusqu'au bout. Donc, vous n'avez pas à toucher votre souris, rien du tout. Vous regardez euh, de bout en bout, et vous pouvez sortir avec... Euh, Bien entendu, 152, 152, ça fait beaucoup, mais si vous euh, les regardez de bout en bout, je vous assure que vous allez sortir avec beaucoup plus d'enseignements que si vous êtes en train de vous balader entre euh, différents formateurs qui ont différents langages, ok Voilà, donc euh, voilà, vous allez regarder tout ça. Alors ici, pour votre information, pour ceux qui ne le savent pas, là, si vous faites ça, si vous mettez, vous mettez ça en boucle, si vous cliquez dessus, ça veut dire que vous allez euh, regarder tout de bout en bout, et puis ça revient au début, et puis ça encore euh, ça va être en comment dire en boucle, ça va être, euh, être fait en boucle. Il m'emmerde ce, ce, ce truc-là. Ok, mais si vous, par exemple, vous actionnez ça, vous activez ça, c'est-à-dire ça que ça va se balader, c'est-à-dire euh, une fois ici, une fois une autre, une, fois un, euh, euh, une autre vidéo, etc., etc. Euh, c'est euh, au choix, c'est au, au choix. Ok, voilà. Donc, euh, bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est, euh, c'est pour montrer qu'il y a une manière pour tout regarder.